T'as déjà amené tes, tes gosses à McDo Ouais. T'as pris le menu, euh, le menu enfant ou le menu adulte Joyeux Festin. Ah là, là il veut te troll. Joyeux ah Festin, c'est ouais, ouais. en fait, le. C'est un Happy Ouais, c'est un Happy festin, C'est un Happy Mill, Joyeux Festin Ouais. Juste le nom Joyeux Festin me, me, me fout la haine <rire> en moi, tu vois. <rire> Je peux pas te tirer. Je tire croche. C'est pas chaud là genre tous les films que vous avez genre en France au cinéma ou quoi que ce soit <rire> nous c'est traduit c'est traduit en français genre euh, Fast and Furious c'est rapide et dangereux Non ta gueule sérieux oh, Ouais ouais ouais je te dis Oh merde Oh merde Y'a un mec qui est en train de se branler sur moi à la fenêtre hein. Il est knock Toi c'est histoire de jouer J'arrive Nice Y'en a un autre qui monte il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Okay. Nice. Vous, c'est quoi votre stuff qui est précieux, genre euh, que vous allez ramener Manette euh, casse, puis mes gosses. Oh. Ok. Lourd. 3 mecs devant moi, 3 mètres, sud-est. Ils Ouais, ils parlent d'un jeu. Ah, c'est des français. Okay. Ils sont crack. Mmh. Crac, crack, crack, crack, crack, crack, crack. Down, Damn, down. 3 down. Eh, joué. <rire> Y'en a juste un qui a dit, j'ai pris une tête, tout le ouais, monde est mort. <rire> Et genre si on me dit, ouais, tu, tu veux me planter ta graine. Mais qu'est-ce qu'il dit Mais qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il y a mon ref Non, il a dit. Si je veux, mais attends, attends je peux pas tirer, mais je peux pas, mais je peux pas jouer. Qu'est-ce qu'on me raconte là Il me dit, si je veux te planter ma graine. Oh. Wow Il un autre ici à l'intérieur en haut, en moi. En <quin refreshing> tout cas, J'adore la drop dessus, chaud, hein. J'ai mis une frappe, j'ai mis une frappe. Oh, t'as tué le boss Bien joué. Oui, oui, oui, oui, wow. C'est frapp. la frappe. C'est un d'où ça De la colline. En haut de la colline, je le snipe. Ok, ouais. Il m'allume. Ouais, il, il parachute vers le... le, le, le... Sniper, le, le sniper au bouffon ouest. Ok, j'en ai fait tomber un, bon. les gars. Je, je vais peut-être partir. Je suis pas abandonné si ça vous arrange. Non, non. Il y a des skins qu'on n'a jamais vu dans le jeu encore. Ah ouais, j'ai des nouveaux skins, j'imagine. Oh! Ça joue tellement safe, les gars, pour assurer les kills et euh. Merci pour la C'est de Mais ils ont que 5000 euh, okay, la Il est où À l'intérieur. Contacte à moi. Ils vont me tuer. S'il vous plaît, me tuez pas. Magnifique, magnifique, magnifique. Pas encore fini, voilà. Magnifique, magnifique. Tu m'as sauvé, gros. Tu m'as sauvé mmh. face à ces merdes. Ils m'ont ping dans la smoke et je sais pas, j'ai pris trop cher. Euh, ils sont où les prochains méchants, là Il y a des trucs à acheter de ton côté, Ils sont en live, on est en train de tirer, il faudrait qu'on splitte encore, là. Donc là... Le... Vas-y, juste. qu'il y en a un de deux qui ait hydro et l'autre qui va au fond à va Vas-y, je, je pars. Vas-y, Donc là, il faudrait que Blink t'ajoute un UV si possible pour qu'on puisse avoir ouais. la vision, mon pichot. Euh, Blink, ta prochaine ship serait là, là. Il y a un mec qui t'en regarde. C'est mon ping. Oh je vais. Il est euh, dans l'eau live, là, le Blink. Ok, c'est so gitan veut Blink, il est juste là, Blink. Il ne reste pas dans l'eau. C'est mon ping. C'est quoi ce skin de malade qu'elle avait, elle La skin bleue, là Ouais, c'est quoi ce truc C'est un ah avatar ouais, Même moi j'étais je... <rire> quand même gros, c'est quoi ce skin J'ai buté un avatar Je prends tellement un, un, un, un gros risque de monter une cyrélienne comme ça. Ouais, c'est Greg. Je me sens encerclé. Je, peux, je bouge. Il y, a du, euh, il y a du rat sur moi. Hein. Genre, c'est du fantôme, c'est du... Oh euh... my god Il a fait à pompe, il m'a mis deux balles Ouais, il y a une méta où il faut encore 3 balles pour tuer. Oh Mon il m'a mis lui. Oh ouais. Non, mais ça me saoule, sérieux. Collier à gauche. Il a de l'argent, non Jusqu'après les ratations. Euh... Ah, oui, il y a des colliers à côté, t'as raison. C'est plus la rata après. Et moi, je te reprends pas sur vous. On va trop, avoir des... On va trop être collés. Retombe, retombe, sur, retombe sur le colis, t'as raison. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, je, je peux reprendre la hauteur dans le magasin, J'en hein. on arrive de toute façon. Oh my god. Nice, c'est l'ice d'aller encore. C'est ok Ouais. Ok, ça a l'air ok, les gars. Ça se peut que tu tombes face à face avec Lucio. Ouais, ce que je... Oh non. Je suis là. Ouais, je saute, je saute. Je, je, je compte sur ta cover, Spart. Il est presque Je décroche. Il y a trop de monde qui saute, là. Je suis une balle. CJ, il a plus personne de ton côté Euh... Spartan, même Euh, en haut, sur le top, là. Le, le top, j'ai l'ai down. Il y en avait deux, bing, Deux, deux, deux. Il Est-ce que je me dis la main derrière, je m'en occupe le bling Il a plus de vie euh, tiens chaud En vrai t'en J'en ai vu, j'en ai, ai un autre On est enfin, vu on, on est vu hall hein Go les hauts là. là Ah ils sont, euh, sont au-delà de Tiro. Allez Oh là il est top Link derrière En vrai je pense pas qu'on va pouvoir les fight Je vais en de la tour Il me saute dessus Ah ouais Okay. Ouais, je sais. Ah, euh, je peux pas t'aider vraiment, chaud. Je je C'est bon, t'as gâte, j'en débrouille. Il est encore à en le hein. Il est encore dans le gaz, hein. Ouais, il va sortir Ouais, euh, bijou bien, attention lui. Je <rire> vais t'exploser, gros. Il est pourri, gros. C'est tous les jours chaud. Un Unlock, ok. Non, un le 13 Ouais, a un self je sais pas. Tu l'as Je peux aller bon. que... sinon Ouais, je Pensez à gauche en vrai. Good job. Merci frérot. Je peux te réanimer CJ ou c'est cuit Euh c'est... Non c'est mort. Y'a un ox euh... sur moi. Il va je crois. Je passe te chercher en quad même. ou je passe pas Euh non non non. Je fais la part plus, gars, je, je, sauf plus sauf. je prends plus large, je m'arrête début de zone. Oh ouais j'aime ça. Oh. Ah oh My god j'ai dépensé. Oh snipe, je suis... Ah, en haut de la tour. C'est encore le snipe qui t'a chopé Ouais, ouais, ouais, c'est moi. Bon. De venir à toi, ouais. Si t'as le mur ici, en vrai, t'es bien là. Ouais. Ils sont trois, les autres font deux, toi, fait seul. J'aime ça. Là. Ouais, Nice, oh oh oh, bien joué chaud, merci les gars, merci, oh my god, let's go, il a regardé le mec à la fin là, je savais pas où euh, les gars on allait pas à la perdre ça là quand même, aïe ah, yeah, aïe s'est fait chier, y'a pas de spot pour le tournoi il commence, il va commencer mes tournoi. y a pas de spot,